Seigneur sois réellement béni, levons-nous s'il vous plaît Nous allons juste lire réellement ce psaume que nous aimons énormément Que le Seigneur soit réellement béni pour son amour envers chacun de nous Ce matin encore, si nous pouvons nous revoir frère Apprécions la présence de notre Dieu Apprécions la présence de ton frère de ta sœur à côté Et surtout de la présence du Tout-Puissant Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu bénisse son serviteur Il est réellement là parmi nous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 Mon âme bénit les Bénis notre Père. Combien nous sommes réellement fortifiés de pouvoir entendre, Seigneur Tout-Puissant, le parole de ce chant. Tu es vraiment magnifique. Tu es vraiment glorieux, mon sauveur. Tu es vraiment merveilleux. Tu es le plus beau parmi les milliers, mon Seigneur. Et nos cœurs et nos âmes sont tournés à toi encore ce matin, mon béni, mon père Tout-Puissant, pour réaliser combien tu es tellement merveilleux, Père. Comme nous l'avons entendu, mon âme bénit l'éternel. Oh Dieu du ciel, tu es vraiment le Dieu qui a fait des merveilles pour nous. Et tu continues encore à les faire encore jusqu'à ces jours, mon sauveur. Nous montrons réellement la grandeur de ton nom, mon béni-mé Père, au oh Dieu. La puissance de ton bras, mon béni-mé Père, Dieu. Tu es réellement le Dieu tout-puissant. Et nous sommes heureux de pouvoir réellement t'avoir. Et encore aujourd'hui, mon béni-mé Père c'est encore un jour de grâce. Nous t'avons chanté, mon béni-mé Père, Dieu. Nous te louerons davantage, mon béni-mé Seigneur. Nous désirons vraiment que tu sois avec nous, mon béni-mé Père, au oh Dieu, pour nous conduire encore dans toutes choses encore aujourd'hui aujourd'hui, Père. Tu es magnifique, au oh, notre Dieu. C'est vrai, le mot nous manque, mon oh, mes Père. Pour te dire combien tu es tellement grand, combien tu es tellement glorieux, combien tu es tellement si précieux, Seigneur. Oh, le donateur de tout don oh, excellent. Oh, Dieu, le nom qui est le plus beau parmi les milliers, Seigneur. L'excellence, excellence, c'est toi, mon oh, bénémoine Père, oh Dieu. Le Dieu que nous aimons chanter, le Dieu que nous aimons servir, c'est toi. Seigneur, ce peuple t'appartient, mon roi. Nous t'appartenons tous, mon oh, bénémoine Père Saint, parce que tu l'as dit que nous sommes le troupeau de ton pâturage, qui est, qui est ta main bénie et conduit encore, mon et nous sommes des présidents encore aujourd'hui, mon béni mais, et dans ta maison et toi, Père. Merci pour les cantiques, merci aussi pour le psaume, merci encore pour l'adoration, merci vraiment pour ta présence glorieuse encore en ces lieux, mon béni de mes oh, Dieu. Merci encore pour ce peuple rassemblé en, en cet endroit et ceux qui sont aussi en, en connexion à différents pays, mon béni de mes qu'ils soient aussi bénis, Seigneur. Merci encore pour le pardon de nos péchés, de nos iniquités, mon roi. Merci également pour la sanctification, notre Dieu. Merci pour les baptêmes du saint Merci mon sauveur, merci pour ton amour à notre endroit Nous voulons marcher avec ce puissant sauveur, ce puissant conquérant Sois béni encore ce matin, car nous t'avons ainsi prié pour notre Saint-Jésus-Christ, amen. amen Oui, il est vraiment magnifique amen, amen. Le Seigneur notre Dieu vous bénisse, amen. vous pouvez vous asseoir Oh, il est glorieux notre Seigneur C'est avec beaucoup de reconnaissance que nous pouvons lui dire merci Merci réellement pour son amour, merci aussi pour euh, ses compassions à notre endroit et aussi pour sa fidélité, car il a toujours été présent aussi et, et comme l'écriture nous le montre il marche au milieu de cette chandelier d'or. Que le Seigneur, notre Seigneur, nous puisse venir, venir chacun de vous tous, qui êtes venus de loin comme de près, pour que nous puissions avoir ce moment de communion ensemble autour de, de sa parole. Car comme l'Écriture le dit, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais des deux paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel, notre Dieu. Nous réalisons que la parole du Seigneur est, est une nourriture pour notre âme, et parce que notre âme a besoin de cela pour rester effectivement dans, dans, dans l'état dans lequel Dieu a voulu qu'elle soit. Et qu'elle, davantage, effectivement, aussi, elle puisse posséder tout ce que le Seigneur, notre Dieu, a eu à pouvoir, réellement, aussi, accorder. Parce que nous réalisons que c'est cette âme dans laquelle le Seigneur, notre Dieu, est en train de pouvoir agir pour il puisse arriver à la position dans laquelle le Seigneur voulait qu'elle soit. Enfin, que Dieu accomplisse réellement cette œuvre grandiose. Et extraordinaire et puissante que comme les disciples pouvaient, ou c'était Job je pense, je dis, mais ben, mon oreille avait entendu parler de toi. Maintenant mon œil t'a vu. Hein, c'est ça que je me reprends. Et ce que nous a été raconté, c'est que on nous a été effectivement fait savoir d'une certaine manière ou d'une autre. C'est vrai, c'est ce que aussi les apôtres ont eu à pouvoir dire, c'est que nos oreilles.. Entendu et la grâce que nous avons eue, c'est aussi que nos yeux ont pu avoir ce privilège de pouvoir voir cela et, et toucher ce qui était annoncé et qui est devenu donc palpable. C'est vrai qu'ils ont pu avoir le temps aussi dans leur temps de pouvoir prendre part à, à ce que le Seigneur avait donc annoncé et qui était arriver aussi à son accomplissement dans le temps dans lequel le Seigneur l'avait donc imparti. Et comme dans les scènes d'Écriture, il dit qu'il vous donnera la pluie en son temps, c'est-à-dire au temps marqué par Dieu, au temps donc déterminé par le Seigneur, ça ne vient jamais ni avant ni après. C'est exactement au temps que Dieu lui-même a eu à pouvoir fixer. Nous devons être certains de c'est Dieu que nous servons et qui nous a aussi appelés à, à son service pour que nous puissions marcher avec lui, être certains de lui, être certains aussi de, de ce qu'il est, et surtout aussi ce qui fait l'homme, comme nous le disions, je pense que je le disais la fois, parce que c'est la parole, sa parole, c'est-à-dire que l'homme est ce qu'il est dans ce qu'il dit. Et c'est comme cela qu'on voit effectivement qu'on peut faire confiance ou pas parce que si quelqu'un vous dit ça, et puis c'est X, Y qui le fait effectivement, donc c'est différent autre chose. c'est difficile de pouvoir placer sa confiance. Mais quand Dieu dit quelque chose, il honore ce qu'il dit. Il veille à ce que ce qu'il dit puisse réellement aussi s'accomplir. Donc, Dieu est honorable. Donc quand donc il dit quelque chose, eh ben on s'accroche à cela parce qu'on sait qu'effectivement qu'il ne fera jamais le contraire de ce qu'il a eu à pouvoir dire. C'est pour ça que les prophètes et les saints ont eu à pouvoir avoir une pleine confiance en, en lui parce qu'ils savaient que c'est un Dieu qui est vrai et certain. Voilà pourquoi Abraham a eu à pouvoir avoir cette confiance aussi puissant dans son Dieu jusqu'à à, à lever sa main avec le couteau pour enfoncer effectivement dans le cœur de son fils parce que d'abord il avait égorgé, et effectivement aussi avec le feu et brûler son propre fils et Isaac auquel il avait dit moi et l'enfant nous montons et moi et l'enfant nous nous reviendrons nous réalisons que effectivement que Lorsqu'il a dit cela, il partait effectivement pour offrir son fils en sacrifice, mais il avait confiance dans la parole de ses dieux en fait. Il savait que quand il dit « c'est sûr et certain, la chose doit arriver ». Lorsqu'il leur donne, et il doit donc exister. C'est la raison pour laquelle nous aussi, nous nous rassemblons en fait. Nous réalisons l'importance de la parole de Dieu, de son effet, de sa puissance dans, dans le cœur de celui qui, qui la reçoit. Comme l'apôtre Paul a pu le dire, effectivement, vous l'avez reçue non pas comme la parole d'un homme, mais comme étant la parole de Dieu qui agit puissamment en vous qui croyez. Donc si nous croyons vraiment, il est impossible qu'on reste effectivement ce que nous étions. Parce que si nous avons cru et nous sommes sûrs et certains qu'elle va agir, hein, parce que qu'elle a en elle la puissance des transformations. Elle transforme effectivement un homme, et transforme effectivement aussi une femme. C'est cela que nous allons voir, parce que nous voyons que c'est Dieu n'a jamais échoué. Le problème, c'est parce que l'homme, lui, prend toujours à la légère les choses que Dieu dit, parce que sa logique intervient, son environnement aussi intervient, et puis les trains, trains de tous les jours interviennent, et l'homme pense que les choses seront toujours comme elles sont, parce que l'habitude, ça c'est un grand ennemi de l'homme. Des habitudes. Nous partons, puis nous allons revenir, nous partons. Qui sait si vous allez vraiment revenir? Parce que l'habitude s'installant chez vous, effectivement, elle vous aveugle de hein? ne pas voir, effectivement, le présent. Parce que nous devons toujours vivre dans le présent, dans l'action dans laquelle Dieu nous place, parce que. Nous ne savons pas ce que le lendemain peut donc enfanter. Nous comprenons que le lendemain, c'est Dieu qui s'en occupe. Pas. Mais notre aujourd'hui, nous devons réellement. Pour que nous puissions vraiment bénéficier du lendemain, il faut que nous accomplissions notre aujourd'hui aussi. C'est pour ça qu'on dit qu'il dit aujourd'hui, donc, si vous entendez sa voix, n'endoucissez si pas donc vos cœurs. Nous avons un, un lendemain qui nous attend. Et ça. Ça ne peut pas faillir ni manquer. Vous savez, quand il était avec ses disciples, après les avoir enseignés, instruits, il est bon notre Dieu. Et puis il leur a dit, mais je ne vous laisserai pas au felin. Je vous enverrai le Consolateur. Parce qu'il voulait que ses disciples soient certains. Qu'en fait, que tout ce qu'il leur a dit, effectivement, que ce n'était pas en vain, que tout cela va s'accomplir. Parce qu'il dit, mais quand il viendra, le Consolateur... Il vous rappellera donc chose que je vous ai dit, Enfin, que c'est la manière de Dieu de pouvoir nous garder dans sa parole. Bien sûr que oui. Parce que si Dieu ne faisait absolument rien, ni toi ni moi, nous pouvons même pas arriver à pouvoir vivre la parole de Dieu. Ce n'est pas que nous, nous ayons la capacité de faire quelque chose, effectivement, mais c'est lui qui fait quelque chose dans nous. Ce que lui il attend simplement de toi et de moi, c'est juste l'obéissance. Seigneur, je suis là, hein, fais de moi ce que tu veux. Parce que toi et moi, nous ne pouvons rien faire. Je ne peux pas changer mon caractère. Je ne peux pas changer mes habitudes. Mais lui, il a la capacité de pouvoir le faire. Alors pour qu'il le fasse, il faut que j'accepte. Seigneur, là, je veux vraiment que tu le fasses. Ah ben là, il va le faire. Parce qu'il a le pouvoir de le faire. Parce que nous savons qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et Dieu fait toutes choses par sa parole puissante. Cette parole et cette parole de l'évangile que nous entendons, c'est ce qui était qu'il a Pierre à partir du chapitre 1, verset 22, 23, 24. Si les effectivement, oui, oui, c'est vrai, comme il dit, effectivement, que c'est ce qui fait que, qui ramène l'homme à pouvoir être comme hum, la parole de Dieu le dit, mais c'est la parole que nous écoutons qui fait réellement son travail dans chaque... Donc, nous disons que nous avons un, un, un lendemain, et comme il était donc avec eux, il leur a parlé, effectivement. Ça semblait comme c'était des choses tout à fait... C'était euh, pas d'importance, mais en fait, il savait l'importance de chaque parole qui est prononcée, en fait. C'est-à-dire que aujourd'hui, nous avons euh, l'histoire qui a changé. Elle a changé pourquoi, en fait Mais c'est parce que le Seigneur Jésus-Christ a parlé. Quand le Seigneur parlait, c'était l'Évangile. C'est-à-dire que ces paroles qu'il disait, ça a changé tout. Même l'environnement, même effectivement le plan de Dieu. Donc tout ce qui a été dit, effectivement, a complètement changé. Avant, nous offrions des, des animaux, effectivement. Mais quand il est venu, quand il a parlé Puisque vous vous souvenez comment, qu'est-ce que Jean-Baptiste ailleurs pour voir dire Voici donc, voici donc l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. C'est merveilleux de pouvoir voir <rire> ces changements, en fait. Hein? C'est là, effectivement, que, de manière dont les choses ont été présentées, là, dans l'Ancien Testament, et tous les sangs des agneaux, des taureaux, -bo, des, des boucles, ces sangs-là, on a compris qu'ils ne faisaient que couvrir, en fait, le péché. C'est merveilleux de voir comment Dieu travaille dans les hommes. Et Jean-Baptiste, c'est celui qui dit « Voici l'agneau de Dieu, qui lui ne couvre pas le péché, mais il ôte le péché. » C'est quand même profond et merveilleux de voir que quand la chose est ôtée, il n'y a plus de racines. Amen. Ah oui, oui, il n'y a plus de racines pour qu'elle puisse pousser encore. Est-ce que vous comprenez Amen. Oui, c'est vrai, le Seigneur, notre Dieu, a payé pour que. C'est pour ça qu'on peut nous appeler aujourd'hui des saints. Parce que moi, je ne pouvais pas être un saint conçu dans l'iniquité mais dans la cause de l'iniquité et chaque fois qu'il pouvait même prier comme il le voulait il ne pouvait pas devenir quand même saint oui oui c'est qu'il fallait qu'il fallait quelque chose qui sanctifie qui te ramène de la condition parce que saint saint n'est saint que Dieu lui-même vous comprenez donc, il fallait quelque chose qui puisse me ramener dans la position, effectivement, comme cela. Et ça, ce n'était que Dieu qui pouvait arriver. Donc, les ayant donc parlé, effectivement, dit, mais je ne vous laisse pas orphelin. Je vous enverrai donc le Consolateur, donc l'Esprit de vérité qui va vous conduire toujours dans toute la vérité. C'est merveilleux, c'est-à-dire que quand il sera là, ne vous inquiétez pas. Amen. Non, non, non, ne vous inquiétez pas. L'important, c'est qu'il soit avec vous. Et qu'il soit en vous. Parce que s'il est en vous... Oui, vous savez, l'ennemi le, le, le, fera toujours son travail. Mais ne vous inquiétez pas. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'esprit de le mettra en fuite. Il peut venir avec tout un bagage de, de fausseté. Mais ne vous inquiétez pas. Lui, son travail, c'est toujours de vous conduire dans toute la vérité. On peut semer tout ce qu'on peut s'aimer, Mais son travail... Au travers de ces chemins-là, il vont être toujours dans toute la vérité pour que toi, tu demeures sur le fondement. Hmm, C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit, mais j'ai posé un fondement comme un sage architecte. Vous savez, frères ça, ce ne sont pas les discours comme quand vous pouvez vous asseoir là, on entend et puis on sort. et puis. Nous, en fait, il faut que vous puissiez comprendre que le Seigneur est en train de parler à son peuple. Pour que celui qui est de Dieu comprenne l'intention de Dieu et qui se lève pour arriver à pouvoir faire ce que son Dieu veut effectivement pour lui. Lui, il comprend. Parce qu'il s'agit de pouvoir construire les temples. Et alors, chacun qui doit y aller, effectivement, sait que je dois quand même prendre part à cela. Alors, comme nous disons, nous avons donc aussi un lendemain qui nous a réservé. Il a fait la promesse en disant, attendez jusqu'à ce que. Cette promesse a été aussi confirmée par les anges et effectivement aussi, bon, ça, parlant effectivement de cela. Mais bon, évidemment, quand il a dit « Ne vous allez pas à Jérusalem », il savait ce qu'il leur disait. C'était donc sa promesse. Et ils sont restés effectivement aussi là, attendant à Jérusalem, jusqu'au jour où cette promesse s'est réellement accomplie. Donc nous croyons qu'effectivement, que comme il leur avait dit, effectivement, qu'ils euh, sont ils seront aussi remplis, aussi baptisés. Ce feu-là, la puissance d'en haut. Ils d'en haut, effectivement. Ça s'est passé aussi exactement comme il avait dit. Mais vous avez remarqué que depuis qu'il était descendu, qu'il les a remplis, comment ils se sont-ils comportés, en fait C'était devenu des hommes et des femmes en action. C'était plus des gens qui étaient là simplement, pour on écoute. Non, en fait, c'était comme des gens qui venaient prendre le carburant. Vous comprenez Donc le moteur était toujours en marche. Alors c'était dit, des... mais je prends du carburant pour encore davantage continuer. C'est vrai. Quand on les a flagellés, on les a frappés, on dit, mais nous ne voulons plus que vous prêchiez en sonneur, ce nom, effectivement. Qu'est-ce qu'ils ont fait Les moteurs, c'était éteint. Non, la Bible dit, ils allèrent vers le leur. Pourquoi Et qu'est-ce qu'ils ont fait Ils se sont mis à jeuner, mais Seigneur, oh, tu vois ce qui s'est passé, mais tu l'avais déjà dit. Maintenant, Seigneur, fait qu'il se passe encore des milliards des puissances et c'est cela. Et la terre était tremblante et il fut encore rempli encore du Saint-Esprit. Avant, eh ben, les carburants y étaient. L'étincelle a eu lieu. Et ils sont partis, en fait, pour pouvoir servir le Seigneur. voyez que c'est vraiment important pour nous. C'est la raison pour laquelle nous nous rassemblons aussi. Frères et sœurs, bien-aimés frères et sœurs en Christ, que ce soit ceux qui sont ici et ceux qui entendent et ceux qui entendront aussi. Dans plusieurs pays de par le monde, évidemment, par la grâce que le Seigneur accordera, vous devez savoir que la fin de toutes choses est proche. Et que nous sommes déjà en train d'être dans la fin de la fin de la fin. Oh oui, et ça, c'est quelque chose que nous devons bien comprendre. Je ne sais pas, nous allons lire dans les actes tout de suite, et je ne sais pas si vous avez entendu, mais... Ils annoncent effectivement des mesures où ils nous font savoir que vous devez maintenant apprendre à vivre avec le coronavirus. Parce qu'on va prendre des mesures qui vont vous permettre d'être toujours avec Dieu. Non, Dieu nous a pas dit de pouvoir vivre avec le Corona, mais collaborer avec le corona. Nous avons appris à chasser les témoins. Non, mais, il pouvait dire effectivement que nous devons nous mettre à prier pour que Dieu nous aide à chasser ces démons de Corona, mais on nous apprend à à vivre avec. Enfin bon, c'est ce que le monde nous dit. Ça veut dire ce que ça veut dire pour tout un chacun de vous. Donc vous comprenez qu'ils sont arrivés à un point. J'ai entendu, bon, nous allons lire l'acte, qu'ils ont fait les efforts et trouvant les vaccins, mais quand ils ont vacciné les cobayes. Ah, il est pauvre. Il a attrapé les méléléines, comme il dit ici. Si C'est-à-dire que tous les muscles du corps commencent à pouvoir... On ne sait plus très bien. Ils ont arrêté. C'est sûr. Mais nous prions que Dieu aide pour qu'il puisse arriver à pouvoir. C'est pour ça, c'est vrai, que Dieu nous accorde. Il nous aide déjà à pouvoir être... Vous savez vous savez ce que l'Écriture dit pour nous, c'est que l'homme ne vivra pas de pain seulement, ce que vous apportez à Dieu. Et puis il dit quoi Et mon juste à moi Mon juste à moi Il va vivre comment Par la foi. Alors, frère et sœurs, vous savez, je vais dire cela pour vous aviser là, effectivement. Qu'est-ce que ça veut dire, effectivement, vivre par la foi C'est important. Regardez, je crois que c'est dans 1 Jean au chapitre 5, quelque part. Mais regardez bien. 1 Jean au chapitre 5. Il nous dit quelque chose, je pense, dans les le Saintes Écritures. Puis nous retournons vite pour que nous terminons, parce que nous avons ici une question aussi de notre sœur. Alors, 1 Jean au chapitre 5. Nous lisons à partir du verset 1. Il nous dit, 1 Jean, chapitre 5, verset 1. Je crois que cela. Vous y êtes Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Il faut arriver à croire que Jésus est vraiment le Christ. Mon frère et ma soeur, pour que tu croies que Jésus est vraiment le Christ, en tout cas, tu ne peux pas passer par notre chemin et ce n'est pas la révélation. Amen. Vous savez quand il a posé la question, qui dit donc que je suis moi le fils de l'homme Vous savez les uns disent, et puis c'est Pierre qui a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il dit, tu es heureux aussi, mon fils jeunesse, car ce sont pas la chair, c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé cela. Donc, pour que toi, tu saches que Jésus est vraiment le Christ, alors là, c'est une grâce. Tu peux le lire, tu peux l'entendre, les gens peuvent le dire, Jésus est le Christ, tu répètes simplement comme un refrain, mais qu'il soit le Christ. Il faut que pour toi, ça soit une révélation. Parce que l'appeler Jésus le Christ, tu dois savoir qui il est. Est-ce que vous comprenez Alors il dit ici, quiconque croit que Jésus est le Christ, il est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu. Lorsque... Nous aimons Dieu. Vous voyez cela Ce que nous avons toujours eu à pouvoir dire, non Ça veut dire que... C'est important, mon frère et ma soeur, de comprendre ces choses. Que il n'est pas possible d'aimer Jonas. Il peut être ton copain. on peut être des tribus. En fait, vous l'aimerez simplement d'une manière charnelle, physique, parce qu'il est de ton village, de ton cocon, ça. Ouais, mais, mais en fait, cet amour-là, il va toujours s'effacer quelque part à ce mais l'aimer vraiment comme étant un, un fils de Dieu, toi tu viens de, de je ne sais pas moi, du Japon. Vous comprenez Du Japon, tu, parce que quand tu viens du Japon, on t'appelle japonais. Lui Jonas, il vient de, de, de il n'y pas moi, c'est des Qataris, un exemple. Il est qatarien. C'est comme ça, c'est mon frère, s'appelle. Vous, vous connaissez les qataris les qataris Ah, mais c'est les Qatar. Bon, prenons... prenons euh, comment on peut appeler... Ah, mais il est congolais. Il est congolais et il vient du Congo. Et vous l'appelez votre frère et vous l'aimez. Ce n'est pas possible. Alléluia. Non. Tu vas te dire, je suis japonais. Je n'aime que les japonais. Ce sont des congolais. Je donne un exemple, hein. J'ai cherché à trouver notre nation. Bon, parce que je vais qu'on va dire ah, frère, il est toujours. Non, non, non. Prenons, il est peut-être chinois. Et dis, moi, je suis japonais, chinois, j'aime pas. Donc, pour que toi, japonais, tu aimes les chinois, vraiment, tu le regardes, tu dis, mais c'est mon frère, il faut que tu passes par un processus. Amen. Ça, ça ne va pas me rater. Vous savez d'ailleurs, mais c'est ce que la Bible dit, hein. Regardez très bien, nous retournons vite dans un pierre, ne craignez pas, vous n'allez pas rester trop longtemps aujourd'hui, on va être aller beaucoup plus vite pour les dernières, plus comme ça vous pouvez rentrer à la maison. vous inquiétez pas frère, vous avez été trop longtemps dans certains jours, on prie que le Seigneur, moi je prie que le Seigneur nous aide que vous partiez vite à la maison. Un pierre, chapitre 1, il nous dit ceci à partir du verset 22, nous aimons beaucoup, moi je ne sais pas dire, il dit verset 22, vous suivez vous y êtes Amen. Ayant purifié vos âmes, les âmes, hein, en obéissant à la vérité. Pouh! Vous voyez toujours, c'est toujours, en obéissant à la vérité. Vous savez ce que ça veut dire, dans la vérité, non Sanctifie-les par ta parole. Et voilà, quand on passe par ces processus-là, tout ce qui est charnel là cousin de mon pays de mon village et tout ça de notre collectivité toutes ces choses là sont balayées parce que vous savez c'est que, que la sanctification c'est le nettoyage l'arrachage de toutes ces racines notre dieu est en train de pouvoir donc tout détruit tout enlever effectivement et c'est en fait là que ça le processus effectivement qu'on appelle là, la nouvelle naissance je vous donnerai un cœur nouveau. J'autrerai de votre cœur le cœur de pierre. Je l'arracherai. Je vous donnerai un cœur nouveau. Un cœur de chair. C'est vrai. Un cœur, un cœur de chair. Un cœur donc nouveau. Parce que vous êtes devenus de nouvelles créations. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont donc voilà que Dieu soit béni. Il a donc purifié, verset 22, vos âmes en obéissant à la vérité. Voilà, gloire à Dieu. Et puis il dit, pour avoir, gloire à Dieu, un amour fraternel, comment Parce qu'il y en a un hypocrite. Vous comprenez Quand on n'est pas né de nouveau, pour aimer son frère ou sa soeur qui ne vient pas de même, du Japon ou de Tokyo, il y a un problème. Et il faut, il faut quelque chose qui soit passé au-dedans de toi, gloire à Dieu. Et en purifier vos âmes, en obéissant à la Mais c'est vrai, pour avoir un amour fraternel vraiment sincère. Donc un vrai, quand tu le regardes, tu dis, mon Dieu, il n'y a pas de Japon, il n'y a pas de Chine. C'est celui-ci qui est mon frère. Parce que ton frère, c'est pas l'extérieur, c'est l'intérieur. C'est ça quand on parle de nouvelle naissance, le corps il est toujours, le vieux corps il est toujours là. Mais c'est à l'intérieur. L'homme nouveau, il dit que l'homme intérieur, l'intérieur, c'est celui-là. On pour avoir un amour fraternel vraiment sincère. Quand il est sincère, c'est-à-dire qu'il est vrai. Et alors, comment il va s'appliquer Écoutez, très bien Pierre, il dit, un amour, il faut être vraiment sincère. Et puis il dit, aimez-vous ardemment. Vous connaissez la parole, non? Ardemment les uns les autres. De comment C'est extraordinaire. Ça. <rire> Vous comprenez Alors, regardez bien. Il dit, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Quand on a posé la question au Seigneur, quel est le premier et le plus grand de tous les commandements Vous vous souvenez écoute Israël. l'Éternel notre Dieu est l'unique Seigneur. Et qu'est-ce qu'il faut le faire de lui Tu l'aimeras de tout Ah, ah Vous <rire> entendu De tout ton cœur. Et puis mais de tout ton âme. Mais ici on te demande d'aimer ton frère et ta soeur. De tout comment alors, va-t-on m'expliquer maintenant ce que, voyez-vous, frères et sœurs, ça va au-delà même de notre conception de choses. C'est pour ça quand vous chantez l'amour de Dieu, vous devez comprendre ce que le poids que cela pèse. Parce que pour que tu aimes ton prochain... D'abord, regardez, continuons, Allez, pour que nous puissions répondre à cela. Regardez bien. Il dit, oh, oh, oh. Il dit, aimez-vous ar ardemment. Il ai dit, effectivement. C'est bien. C'est là, vous savez... les uns les autres, dont de, de, de tout votre cœur. N'est-ce pas Pourquoi donc je peux arriver à pouvoir aimer ainsi de tout mon cœur Parce que... Vous avez été régénéré. Et régénéré, ça veut dire en anglais, comme il est écrit, donc being born again. Yeah, vous pouvez lire dans la Bible anglaise, c'est hein? écrit being born again. Ça veut dire que étant donc né de nouveau. Parce que si nous sommes nés de nouveau, c'est qu'il y a eu donc la sémence. Comme pour la naissance naturelle, il faut la sémence d'un homme. Pour la naissance spirituelle Oh Luc 8 4 nous dit La parole de Dieu est une Sémence Donc quand nous recevons la sémence qui est parole Alors la Bible nous nous devons Mourir Et quand nous mourons maintenant La vie maintenant germe Comme nous l'avons vu ici Quand on met la sémence dans la terre Il y a quelque chose qui sort C'est la vie qui est dans la sémence Effectivement alors, ce que, on est mort avec lui, <rire> comme lapôtre Papa a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit donc en moi. Donc là, parce que nous avons été régénérés, écoutez très bien ce que l'Écriture dit, il y dit plus puisque vous avez été régénérés, non, par une semence corrective, parce que si c'est mélangé, mon caractère ne changera pas serai aussi charnel que cela parce que je tout le temps plongé dans l'eau. Je suis un pêcheur sec. Quand je sors toujours avec le même caractère, un pêcheur mouillé. Le cœur toujours aussi dur. Pourquoi je veux être baptisé Parce que mon cœur a été touché. Seigneur, je regardais à gauche et à droite, je n'ai vu plus rien vu de bon. Je vais dire bye bye à ma vie parce que maintenant je vais prendre la vie que tu m'as montrée. Parce que je veux mourir pour prendre cette vie-là. Donc quand je sors de l'eau, ça veut dire que déjà, j'ai à pouvoir maintenant dire au Seigneur ce que je suis. ce qu'il a fait pour moi la repentance, Et ce que maintenant je veux, c'est ce qu'il veut en fait. Alors, il dit, puisque vous avez raisonné, non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas la corrompre, on ne peut même pas la transformer. Ça, il est toujours dit, mais si votre foi est comme un grain de sénéré, est tellement petite que vous ne pouvez même pas la mélanger avec une autre sémence. C'est-à-dire que qu'on greffe pour greffer quelque chose dedans c'est pas possible. Donc, la parole de Dieu, elle demeure la parole de Dieu. Et, et quand elle est dans la parole de Dieu comme elle est, effectivement, elle produit ce dont... Alors, il dit, une semence incroyable, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car... « Toute chair est comme l'herbe et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Mais la parole du Seigneur, notre Dieu, demeure éternellement. » Et cette parole est celle qui vous a été annoncée donc par l'évangile que nous écoutons. N'est-ce pas 1 Jean chapitre 5, nous étions arrêtés là. Il dit donc, « Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu » Lorsque nous aimons Dieu, parce que si toi, tu n'aimes pas Dieu, tu ne peux pas aimer aussi l'homme qu'il a aussi créé. C'est pour ça qu'un chrétien, il ne voit pas la différence que l'autre soit, euh, comme on l'appelle, arabe, chinois, japonais ou ceci. On se dit ah, oh, les chinois, oh, les arabes. Non Comment tu peux mépriser quelqu'un parce que le mépris vient de quelqu'un qui ne connaît pas Dieu chaque être humain sur la terre il ne vient pas des nables quand même. Il a été créé par Dieu. Donc si tu aimes Dieu, tu aimes aussi sa création. Amen. Ah ben oui, mon frère, ça, bien sûr, c'est. le diable ne crie jamais, il ne pourra jamais créer. Mais c'est Dieu qui a crié. C'est pour ça qu'il va plus loin, notre Seigneur. dit, mais il vous a été dit, tu aimeras ton, ton prochain, mais tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, et même, même ce que... Oh, Je j'aime pas ce monsieur. Il m'insulte, effectivement. Il n'y a pas de problème. Alléluia. Dieu, maintenant, il t'a équipé. <rire> Des antichocs Oh, il me regarde et, il ne me considère pas. C'est comme s'il y a une barrière. Il dit, il peut me regarder comme ça, mais ici, il y a une barrière. Avant, il n'y en avait pas. Ça passait. Ah, ah, met... Maintenant, il regarde ou regarde pas. Il y a une barrière. Est-ce que vous comprenez C'est absolument important, mon frère. Dieu a fait de toi que tu sois un fils de Dieu. Il t'a équipé, monsieur. Amen. Ne rendez pas un jour pour agir. Non Le jour vient, barrière Je suis équipé, monsieur. Nous devons comprendre effectivement ce que nous sommes aux yeux de Dieu. Frère, la nouvelle naissance avec le Christ, c'est quelque chose de tellement... Parce qu'avant, on n'en avait même pas parlé. Il n'y en avait pas. La nouvelle naissance L'homme était toujours, même s'il était un, un, un, un, accroché à ceci. est toujours, ah, un homme aussi charnel. Il ne pouvait pas naître de nouveau. Et il a fallu que la sémence royale, les germes de vie, l'action de la parole, vienne. Alors, les choses ont changé. Regardez bien vite parce qu'on va prendre acte 3. Il bien. Donc, dans, dans Jean 5, il dit, il dit. Donc, Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons donc ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas donc pénibles. Mais il a dit ça avec raison. Parce que Dieu n'a jamais été un dictateur comme on nous a toujours dit. Oh, vous êtes obligés, ça. Et si, comme j'ai toujours eu à pouvoir dire, mon frère et ma soeur, chacun de vous est libre. Alléluia. Mais nous étions des esclaves. Mais il a payé le prix par son sang pour que toi et moi, nous soyons libres. Il est venu. Il dit, l'Esprit s'est allé sur moi. Il m'a envoyé pour libérer les captifs. » Pour libère, pour Vous connaissez, non, Vous êtes 61. Donc, il est venu, il a payé. Mais tu dois être libre. C'est le jubilé. Alors que c'est lui qui était esclave rentré chez lui. T'as dit que les démon n'a plus de domination sur toi. Quand tu tournes les gars sur les sangs, Mais il est mort. Donc, lui, il est mort pour que moi je vive. Mais où d'où vient de l'esclavage Je suis libre Alléluia. en Christ. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Oui, monsieur. Alléluia. Là où est l'Esprit du Seigneur, là aussi la liberté. Alléluia. Plus d'esclavage. Oui, monsieur. Alléluia. Oui, madame. Alléluia. Un fils de Dieu est un fils. Alléluia. Il est libre Alléluia. et rien ne domine sur lui. C'est pour ça qu'il l'a dit, Alléluia. en mon nom, vous chasserez. Voilà, monsieur. cest dire que je suis libre. Hier, on me dominait. Mais aujourd'hui, je domine. Frères et sœurs, c'est toi qui a tout mais toute âme contre toi sera sans effet. C'est accompli. Parce qu'il a payé. Oui, monsieur. Il dit, mais toute l'âme qui me si tu la condamneras. Pourquoi Parce qu'il a payé. C'est vrai, frère. Mais oui, nous sommes possesseurs. Il nous a amené dans la position de fils et de filles de Dieu. Alors, la peur doit s'éloigner. Oui, monsieur. C'est toi qui dois dominer. Seigneur, comment ça s'est passé Il t'a donné. Alléluia. Oui, monsieur. Oui, madame. C'est à toi. La liberté t'a été donnée. Mais tu plus esclave de quelqu'un. Non. Toi, tu es devenu maître. Parce que depuis les début. Depuis la création, quand il t'a créé, il a dit que l'homme, la femme était aussi là, qu'il domine. Alléluia, sur toute la terre. Si Christ est venu, c'est pour que tu sois repositionné. Il nous a ramenés, bien sûr, parce qu'on mais en lui, Dieu nous a donc bénis. Il nous avait connus. Dès avant la fondation du monde. ce que nous sommes en train de pouvoir prendre possession de ce que notre Père nous a donc donné. Vous savez, les problèmes avec les gens aujourd'hui, c'est comme le Seigneur l'avait dit. Quand les temps des jubilés sonnent. Tu étais esclave de quoi Des problèmes, yes. des soucis, des ceci, parce qu'il y avait tout un tas de dossiers, des choses que ça ne pas arriver à pouvoir t'en sortir, tu es toujours là, toujours, toujours comme ça, parce que là j'ai un problème, toujours des problèmes. Mais quand le temps du jubilé, Alléluia. parce que ça veut dire que même, <rire> si le monsieur avait emprunté, bien sûr. ça veut dire qu'il ne s'est plus emboussé, donc on l'a saisi, on l'a amené donc en esclavage. Et il devient ça la personne parce qu'il n'est pas payé. Il qu'il avait trop de dettes à la banque, trop de dettes dans ses des ces problèmes se sont construits, effectivement, ainsi de suite. Alors, on avait dit qu'au temps du Jubilé, quand cette trompette-là sonne, tout celui qui était esclave, qui si sinon le maître avait dit, toi et moi ici, ben, c'est pour la vie de rejoune, mon esclave effectivement. Donc, quand cette trompette sonne, ne demande même pas la permission à ton maître. Oh, maître, est-ce que je dois partir Non La trompette a sonné, j'ai entendu. J'ai pris mes bagages. Je ai me mets debout. Alléluia Parce que la trompette, c'est l'autorité, monsieur. C'est le droit. Donc là, on a dit, grâce à sonner, même la nature reconnaît. Pourquoi C'est la parole de Dieu. C'est la loi de Dieu. La nature obéit. Oh, et maître que j'ai. Non, non, non, non, non, non, non. J'ai entendu. Je regarde. Femmes et enfants, levons-nous. Et nous fantons. Qu'est-ce qu'il y a La trompette a sonné. C'est la, la liberté. C'est les jubilés. Je suis plus esclave. Les dettes ont été payées. Mon frère et ma soeur. Qu'est-ce que le diable peut te réclamer aujourd'hui Tout ce que tu devais. <rire> <Tant> Ton <tousse> parrain rédempteur est venu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Vous pouvez comprendre, frère, Alléluia. la joie de cet homme, Job. Gloire à Dieu. Alléluia. Il savait que moi c'était terminé. Alléluia. On avait coincé là. Alléluia. Même son corps. Alléluia. Mais quand. Son Dieu est venu lui révéler. Il dit Job, Job, lève les yeux, où mais vers, vers Golgotha. Il a dit, mais qu'est-ce qu'il a dit, oh, Alléluia. Que mes paroles soient équipés avec un vivant, gravé dans les roches. Alléluia. une chose, mon Rédempteur, est vivant. <rires> Alléluia. Il a dit, le Dieu de Job. Même si mon corps était pourri, allez, il a payé pour que le corps soit régénéré. Allez, allez, allez, allez, bien sûr, monsieur, bien sûr, madame. C'est la raison pour laquelle que quand, il, lorsque, lorsque, lorsque, effectivement, Lazare était mort, il a dit, mais ôtez oh, la pierre. Oh, oh, oh. Il a dit, mais oh, il sent déjà, il dit mais n'étais-je pas dit que si tu croyais? Parce que Job avait vu qui il était, monsieur. Il a dit, il a dit, je a dit, je suis la résurrection. Et l'a vu, oui, monsieur. Lazare était pourri de composer. Job s'est réjoui là-bas d'avoir vu la puissance de ses rédempteurs. Il dit, quand il revient, tout est accompli. Il dit, je vivrai parce que les prix étaient été payés. Amen. À Dieu. Alléluia. C'est pour ça qu'il a dit, mais qu'est-ce qui va se passer Il dit ôtez oh, la, la pierre. Mais il est pourri. Oui. Il n'y a plus d'espérance, il n'y a plus rien du tout. Il dit, ne te laisse pas dire. Qu'est-ce si tu croyais, oui. tu verras effectivement la gloire de Dieu. Oui. Il dit, mais ôtez la, la, la pierre, il dit, mais il sent. Il dit, ôtez la pierre. Oh, la pierre a été ôtée. On dit, mais qu'est-ce qu'il va faire Alors on a dire, mais Lazare Alléluia Gloire à Dieu Gloire à Dieu, Lazare, ton rédempteur est ici. Alléluia. Lazare, il avait foi en lui. Il dit, je suis là, je me tiens debout. Alors, sors. est impossible lorsqu'il a parlé l'impossible devient possible alors mon frère ma soeur lève toi loue le frère gloire à dieu l'esclavage est terminé c'est vrai il a payé le prix il a payé le prix la maladie il a payé la guérison il a donné la délivrance il a donné mon frère lève-toi prends en Jésus. Alléluia tout appartient. lève-nous Alléluia